Euh, bonjour, euh, chers auditeurs de Réoumie FM, bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, une émission que Réoumie FM vous propose euh, tous les samedis de 9h à 10h. Et nous recevons ce matin Amidou Djedou, secrétaire général euh, du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Euh, Monsieur Djedou, merci d'être notre invité ce matin. Merci beaucoup, Sylvie. Je voudrais d'abord euh, vous remercier pour l'invitation. Mais après, saluez vos auditrices et vos auditeurs. Saluez également toute la communauté éducative, à savoir les parents d'élèves, les enseignants, les élèves eux-mêmes, mais saluez particulièrement les militantes et les militants du CELS. D'accord. Parlez-nous un peu de vous, euh, Amidou Djeidjou, vous êtes le secrétaire général du CELS. Euh, Parlez-nous un peu de vous, de votre biographie. Oui, c'est vrai, vrai que parler de soi, hein, c'est toujours euh, apologie. Hein? Euh, c'est jamais facile, je veux dire. Mais bon, rappelez simplement que nous sommes originaires de Bignona, natifs de Bignona, euh, originaires du village de Tandiman, précisément dans le département de Bignona. Après nos études, nous avons été d'abord volontaires d'éducation nationale de la première génération en 1995. Nous avons ensuite été contractuels, puis instituteurs. J'allais même dire instituteur d'abord, instituteurs, et puis après, hein, par la force des choses, nous avons eu la chance de faire l'école normale supérieure, où on a exercé comme professeur de lettres, histoire, géographie. J'ai l'habitude de dire ailleurs, je dois le répéter, que je ne porte pas trop, je ne sens pas trop le manteau de professeur en moi. Je sens plus le manteau d'instituteur. Au regard de, du mérite, de la considération et du respect que l'instituteur euh, euh, euh, mérite, c'est lui qui forme. Mais tous les citoyens à compter lire et écrire, donc les B.A.B. de la connaissance, c'est l'instituteur. Et de ce point de vue, il mérite tous nos respects, toute notre considération, Il mérite qu'on se batte jour et nuit, tous les jours que Dieu fera, pour la revalorisation de sa condition. C'est ça, principalement, qui a justifié, entre autres, notre engagement syndical. Au-delà, donc, je le disais tout à l'heure de notre carrière de, euh, professionnelle, nous avons été responsables d'abord de l'amicale, de, je vous dis, de la section sers de Bignana. Et puis, après Bignona, on a été mutés au niveau national, où nous occupions les fonctions de chargé des finances. Mmh. Nous de chargés des finances, nous sommes arrivés par la force des choses, mais également à la volonté des militantes et des militants du de CELS, précisément le 18 septembre 2021, à la tête du syndicat comme secrétaire général national du CELS. Euh, en tout cas, merci d'être notre invité ce matin. Euh, il y a quelques semaines, M. Djedou, euh, se sont tenues les élections de représentativité euh, pour le préscolaire et l'élémentaire. Et c'est le CELS qui est en tête avec 26,3% des voix. Quelle lecture faites-vous de ces élections euh, Je vous remercie, Sylvie. Je dois d'abord hein, pour ces élections euh, renouvelées, Mais félicitations et mes remerciements aux enseignantes et aux enseignants qui nous ont fait confiance. Je dois dire qu'avant ces élections, nous avons fait le tour du pays. Nous avons été au contact des enseignantes et des enseignants avec qui nous avons échangé sur principalement les enjeux de ces élections, mais avec qui, sous forme d'évaluation, nous sommes revenus également sur les défis du système éducatif et les attentes des préoccupations des enseignantes et des enseignants. Les enseignants nous ont, nous, ont, nous ont donné leur engagement, leur promesse, leur ferme promesse de voter massivement pour le CELS. Nous sommes arrivés, comme vous le dites tout à l'heure, au bout des élections, à la tête. Hein. Je précise que nous avons obtenu 26,30%, donc soit 9 660 voix. Il faut remarquer d'abord que le nombre de votants, oui, il a été relativement bon, c'était à peu près 54 points et quelques pourcents de votants. Mais on a eu environ plus de 20 000 enseignants qui n'ont pas voté, pour beaucoup de raisons. On est quand même passé en tête. Je pense qu'en termes de nombre de voix, globalement, c'est notre organisation qui capitalise le plus grand nombre de voix de tous les syndicats qui ont, qui ont candidaté ce qui est également euh, tout à fait honorable. Et cet honneur, ce, nous le devons aux enseignantes et aux enseignants. Euh, mais ces résultats, je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, nous les prenons comme un message très fort qui est lancé au SELS. Nous avons d'abord tenu à préciser que ces élections, c'est derrière nous. Et puisque les élections sont derrière nous, il faut décrypter le message que les enseignantes et les enseignants vous lancent. Et à travers le message les enseignantes et les enseignants demandent au CELS, en tout cas en lui renouvelant cette confiance, aux responsables du CELS, mais de continuer à prendre à bras le corps les préoccupations des enseignants et les défis de l'école globalement. Les préoccupations de l'école sont multiples, mais les défis de l'école également sont multiples. Pour l'école, on parlerait de la façon des abris provisoires, on parlerait de la problématique de, du programme scolaire, on parlerait également de, j'allais dire, du manque ou du déficit du besoin, c'est selon ce d'enseignants dans le système. On parlerait globalement de l'environnement scolaire qui pose problème à nos jours. Même s'il faut Notez des avancées, des, des, des, des, des efforts qui sont fournis par les gouvernements. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je l'ai dit, je le répéterai. Pour les enseignants, il s'agit principalement, hein, pour ne pas prétendre tout citer, on notera principalement et dans l'urgence la problématique des enseignants décisionnaires. Je l'ai toujours porté en bande de Je pense que c'est aujourd'hui ça, l'urgence. Il est vrai qu'il y a un débat de plus en plus sur la question des décisionnaires, mais pour moi, il faut être, euh, il faut être rationnel dans la gestion d'un problème. D d un, d un problème. Mmh. Pour les décisionnaires, moi, j'ai souvent euh, rappelé trois aspects fondamentaux qui nous semblent être le premier pas qu'il faut franchir. Mmh. C'est d'abord la révision du décret 347 c'est la révision du décret 392 mais c'est également la création de dispositions transitoires. Pour moi, quand on veut régler la question des décisions il faut d'abord passant par cette étape régler ces trois problèmes et ça permettrait aux décisionnaires qui ont eu le diplôme avant 35 ans et qui du fait du système du quota ont attendu après 35 ans et donc ont été reclassés comme décisionnaires ça le permettrait et qui entre temps d'ailleurs ont, hein, ont validé ça leur permettrait, n'est-ce pas de, de pouvoir être, construire un dossier et être nommé dans le corps des fonctionnaires parce que c'est une erreur qui n'ont pas. C'est une erreur du passé en termes de lenteur administrative qui les a conduits à cette situation que nous déplorons aujourd'hui. Et donc, il est possible pour le gouvernement, à travers la révision du décret 26392, de corriger cette difficulté. L'autre difficulté, c'est que dans la correction du décret, de la révision du décret 5347, on arrivera non seulement, mais à permettre aux enseignants décisionnaires qui ont le diplôme et qui du fait des lenteurs administratives doivent attendre 10 ans après. Et que dans le diplôme, l'année d'admission définitive sort, au lieu de prendre en compte l'année d'admission, on prend plutôt en compte l'année de signature du diplôme. Au bout du compte, l'enseignant peut perdre 5-10 ans à attendre et donc ne pas pouvoir se rattraper. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est que c'est des gens qui sont dans les classes depuis longtemps, mais qui font les frais de ces lenteurs et c'est le plus jeune qui arrive, qui avance beaucoup mieux que, qui sont plus gradés que, et qui dirigent les écoles devant eux. C'est une frustration énorme que nous vivons. Et donc, au delà du caractère social, cette frustration peut avoir un impact négatif sur les performances scolaires, sur l'engagement, mais c'est également ce que l'on pourrait appeler productivité de l'enseignant dans les classes. Donc, il faut corriger. Pour moi... La question des décisionnaires nécessite également que l'on réfléchisse sur le nombre d'années à faire dans la fonction. Et c'est pourquoi nous théorisons de plus en plus l'idée de la retraite optionnelle à 65 ans. Puisqu'un décisionnaire il cotise à l'EPRESS sur la base mais du nombre d'unités de points. Et le nombre de points est acquis sur la base du nombre d'années en exercice. Nous nous avons dit, au niveau de ça je dois rappeler d'ailleurs... Que depuis les années, depuis, depuis les années 2015, nous avons théorisé l'idée de l'uniformisation des systèmes de retraite. Et quand on parle d'uniformisation des systèmes de retraite, c'est une veille d'oléance. Je le rappelle pour que nul n'en ignore. C'est depuis 2015 que nous avons théorisé au CERS l'idée de l'uniformisation des systèmes de retraite. Qui théorise l'uniformisation des systèmes de retraite, théorise l'extinction du statut de décisionnaire. Et puisque depuis 2015 jusqu'à nos jours, cette euh, euh, problématique n'a pas trouvé solution, nous avons cru devoir être intelligents dans la démarche, efficient pour dire il faut y aller par étape. Mmh. Y aller par étape, c'est quoi C'est commencer par le bas niveau jusqu'à jusqu arriver au plus haut niveau. Le plus haut niveau, bien entendu, étant d'arriver à l'éradication du statut de décision. Mais pour nous, aujourd'hui, le débat se pose en termes de correction de ces décrets que j'ai tout à l'heure énumérés. C'est ça la conviction du CERS. Et dans cette conviction, nous avons compris justement que les collectifs qui dirigent les décisionnaires également, qui en mesurant les pleins enjeux, se rendent compte et sont d'avis en phase avec nous, le CERS, qu'il faut travailler à ce que j'ai dit tout à l'heure relativement à la question des décisionnaires. Pour revenir à la problématique des enseignants, je me suis attardé sur ça parce que pour moi c'est ça l'urgence, ce sont des gens qui assez, sont assez âgés pour la plupart qui vont à la retraite, donc il faut dans les meilleurs délais arriver à apporter correction à cette difficulté, à cette problématique lancinante. D'accord. Euh, si vous devriez évaluer euh, le ministre de l'Éducation nationale depuis son arrivée en septembre 2022, que diriez-vous de cher Omar Khan Oui, je, je, je, lui, je, je lui conseillerais davantage de rester ouvert, attentif et de rester à l'écoute des syndicats d'enseignants. Je, je dois rappeler quand même que pour nous, la fonction de ministre de l'Éducation nationale, oui, relève des prérogatives du président de la République, mais pour nous, de plus en plus, hein, quand on regarde le profil de ceux qui sont euh, euh, euh, euh, nommés à ce poste, on se rend compte que c'est pour la plupart des hommes politiques. Oui. Ce qui n'est pas de nature mm -hmm. à se donner le temps nécessaire pour assurer les fonctions de l'éducation nationale. Pour nous, il faut que l'on tende à un profil moins politique, beaucoup plus technocrate, Capable, mais de rester non seulement à l'écoute des syndicats d'enseignants, de décrypter les alertes, mais capable également d'anticiper sur les difficultés pour aplanir. Pourquoi Parce que le ministre de l'Éducation nationale, même s'il n'est pas à 80% celui qui est chargé de régler les questions des enseignants, mais c'est quand même un tutelle. C'est lui qui porte les enseignants et c'est donc lui qui doit plaider pour toutes les causes des enseignants. La question des décisionnaires, des, des, des, des la question des 5000 enseignants, les questions de tout ce qui a trait à la carrière des enseignants, aux préoccupations des enseignants, mmh. doit être en premier porté par le ministre de l'Éducation nationale en termes de plaidoyer sur ces questions auprès de ses collègues de gouvernement. Et de ce point de vue, nous pensons qu'il faut revoir le profil. Maintenant, lui en tant que ministre de l'éducation nationale que nous avons pratiqué depuis la fin du mois de septembre dernier, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais tout tourne autour de cette capacité à dialoguer, à rencontrer régulièrement les syndicats d'enseignants et à aller en profondeur des questions que lui sont posées. Mmh. Avec lui, d'ailleurs, je dois rappeler que relativement au protocole d'accord du 26 février 2022, il y a des questions pendantes qui relèvent de son département, qui n'ont pas encore fait l'objet d'examens minutieux. Il s'agit des indemnités des classes spéciales euh, des enseignants qui servent dans les écoles franco-arabes. Il s'agit des indemnités des agents de bureau dans les IEF, dans les IA, mais également au niveau des services centraux du ministère de l'éducation nationale. Donc il y a beaucoup de questions sur la table du musée de l'éducation nationale qui attendent et qui attendent véritablement un examen beaucoup plus profond. Donc pour nous, il faut davantage rester à l'écoute des syndicats d'enseignants, il faut davantage être flexible, souple, mais vraiment réceptif aux alertes et aux messages que les syndicats d'enseignants lui lancent assez souvent. Et euh, Concernant donc, ces réalisations, euh, ça fera bientôt un an euh, qu'il est à la tête du ministère et plus de 250 milliards ont été injectés dans le secteur de l'éducation. Oui, peut-être même beaucoup plus, parce que le budget dernier lui a accrédité d'environ 700 à 800 milliards. Et ça aussi, pour nous, c'est une excellente chose en soi. Parce que c'est une option du gouvernement, justement, mais de renforcer le budget de l'État national et de montrer combien l'éducation est un domaine de souveraineté du gouvernement de l'État du Sénégal. Mais mieux, pour nous, ce budget amélioré doit être ressenti dans le sac de l'écolier futur, l'écolier de euh, Chile Boubacar, fut-il l'écolier de Sare Al-Khali, fut-il l'écolier de Thies de, de Je veux dire quoi Je veux dire que quand on améliore un budget, ça doit se ressentir dans les écoles. Mm -hmm. or, or, la pratique nous a montré que depuis deux ans, les budgets d'école ont fait l'objet de charcutement. Il n'y a plus de budget dans les établissements. En tout cas, les établissements de, de l'élémentaire et du préscolaire ne reçoivent plus de budget devant leur permettre de fonctionner et d'acheter le minimum requis pour faire fonctionner une école. La conséquence, ce sont des enseignants, des directeurs d'école qui se déploient, qui se battent comme de gros diables pour acheter craies, règles, éponges et tout ce qui a trait au fonctionnement de l'établissement. Ce qui pour nous n'est pas digne de notre pays, ce qui pour nous ne répond pas ou alors ne corrobore pas la hausse du budget du ministère de l'éducation nationale. Donc pour nous, au-delà, euh, euh, il, il est vrai hein, que le gouvernement a pris des mesures fortes que nous avons saluées en tant que syndicat, c'est d'aller dans le sens de la gratuité des frais scolaires. Mais pour nous, à côté, il faut des mesures d'accompagnement qui sont nature à revenir, à faire revenir les budgets dans les établissements. Donc ça, pour nous, c'est la première conséquence de la hausse du budget du ministère de l'éducation nationale. Mais mieux, il faut améliorer le cadre de vie. Il faut améliorer, améliorer. Et ça nous amène à la lancinante problématique des abris provisoires. Nous, nous avons été dans le cadre de notre tournée dans le département de Vélingara, où nous avons trouvé un établissement des abris provisoires, des, enfin, enfin, je vous dis des constructions qui ont fait plus de 15 ans d'attente et qui n'ont pas, jusqu'à ce jour, fait l'objet de réception. Ça veut dire quoi Qu'on commence des constructions, on ne les termine pas, et Dieu sait que c'est arrivé beaucoup de fois. On en a rencontré à Velingara, on en a rencontré à Goudompe, on en a rencontré partout ailleurs. Et c'est pourquoi, quand nous avons entendu, en tant que responsable syndical, le ministre de l'Éducation nationale parler jusqu'à menacer les entrepreneurs, nous avons dit, mais tiens, nous nous félicitons que ce soit la, la plus haute autorité de l'immunité de l'éducation nationale qui en parle. Parce que ça remet sur la table la question de comment sont gérés les projets, de comment sont gérées les constructions dans les établissements, quels entrepreneurs, pour quels projets, comment sont euh, euh, euh, recrutés ces entrepreneurs, mais finalement. Quelle est l'approche Mais ça renvoie également à la question que nous avons au niveau du CELS posée sur la table en termes d'évaluation du programme, de tous les programmes de résorption des abris provisoires. Il faut évaluer. C'est dans l'évaluation qu'on pourra savoir combien a été prévu, combien de mètres linéaires, combien d'écoles réhabilitées, combien d'écoles construites, combien de tables, comment ça s'appelle, de, de latrines, oui, de, de, de, de, des points d'eau. Tout ça doit être évalué et dans l'évaluation, on comprendra qu'on doit tendre dans la dynamique, mais d'avoir un cadre scolaire présent. Quand on va dans un CEM, on en ressort, et qu'immédiatement on entre dans une école élémentaire, on a comme l'impression que le collège est beaucoup plus digne que l'école élémentaire. Il n'y a pas un minimum où même les enseignants pourraient trouver un cadre qu'ils appelleraient la salle des enseignants ou des instructeurs, comme la salle des profs dans le collège et dans le lycée. Le directeur d'école, on en trouve rarement ceux qui ont des, des, des, des, des bureaux dignes de ce nom. Mais pourquoi, bon Dieu, on doit considérer l'école élémentaire comme le cadet des soucis de notre système éducatif Or, c'est là-bas où démarre ce qu'on appelle l'éducation de base. Le cycle fondamental démarre au préscolaire, à l'élémentaire, pour arriver à, à d'autres niveaux. Il faut donc, dans l'option, dans les politiques éducatives, mais dans cette volonté de financement, et, et, et il faut aller dans la dynamique d'améliorer le cadre scolaire, l'environnement scolaire, parce que c'est également ça qui détermine. Mais les performances scolaires, ce qu'on appelle singulièrement la qualité du système éducatif. D'accord. Euh, parlons à présent euh, du climat sociopolitique actuellement tendu avec l'arrestation d'enseignants et d'élèves lors des manifestations du 16 mars. Euh, depuis quelque temps, vous êtes à folle on ne vous entend plus. Est-ce à cause euh, des vacances de Pâques Qu'en est-il de ces enseignants et de ces élèves qui ont été arrêtés Est-ce qu'ils ont recouvré la liberté Quelle est la situation actuellement Oui, je dois dire que quand on parle de situation sociopolitique, ça doit, en principe, nous amener nous, en tant que syndicat d'enseignants, à savoir faire la part des choses. Mais vraiment, vraiment, je dois dire en toute responsabilité qu'en tant que responsable syndical, nous avons été informés des arrestations futures d'élèves ou d'enseignants, globalement. Mais pour nous, il faut, un, rappeler le gouvernement du Sénégal au respect des principes de liberté. Ça, c'est une, une constance. Nous appelons tout le monde au respect des libertés individuelles. Parce que c'est ça aussi, la, la, la, disons, les béabas, hein, Les d'un pays qui se, qui se veut démocratique. Mais de la même manière, nous avons tenu à appeler les enseignants au sens des responsabilités et du discernement. tu dois le dire en toute responsabilité. Au niveau du celles nous estimons que dans l'action, nous devons faire la part des choses. Selon que l'on soit instituteur en activité ou citoyen libre de mener des activités politiques. Et quand c'est un instituteur dans l'exercice de ses fonctions qui fait l'objet d'arrestations, qui fait l'objet de violences perpétrées sur sa personne, qui fait l'objet d'actes que nous allons dénoncer, nous allons non seulement dénoncer, mais nous allons porter... Mais ça, c'est dans le cadre de l'exercice des fonctions en tant qu'enseignant. Mais quand il s'agira d'un citoyen sénégalais, fut un instituteur, un, un homme de santé ou un journaliste qui est dans une action politique, je pense que pour aider notre système, pour crédibiliser l'action syndicale, je suis de ceux qui pensent qu'il faut laisser, dans ce cas, le soin aux politiques de s'occuper de leurs militants qui seraient incarcérés. Ça, c'est notre option, c'est notre point de vue, c'est notre conviction. Et c'est pour nous ça qui peut sauver non seulement l'école, qui nous aide à faire le discernement, mais qui nous aiderait également, nous, à faire le distinguo et à mener correctement l'action syndicale. Pour nous, il y a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de préoccupations sur lesquelles les syndicats d'enseignants sont attendus. Tout à l'heure, j'ai parlé de la question des décisionnaires. Mm -hmm. Mais je pourrais également en ajouter la question des 5 enseignants qui, même si le décret que nous attendions le 99-908 déjà a fait l'objet d'une modification, c'est tant mieux, nous l'applaudissons. Mais il y a deux autres aspects qui restent. C'est la question 1 de la sortie des certificats de fin de stage, mais également d'un plan de formation des professeurs contractuels qui attendent conformément à la promesse du ministère devant servir d'accompagner ces 5000 enseignants recrutés en 2021. Mais mieux, nous avons dit la problématique de comment les instituteurs sont vus à la pratique du CAP et du CEAP doit être reposée sur la table. Un inspecteur ne doit pas se considérer, mais comme un gendarme, comme une police qui descend dans une école quand il vient voir un candidat à la pratique. Ça ne se passe pas à d'autres niveaux d'enseignement. Pourquoi, bon Dieu, on devait le faire au niveau de l'élémentaire Pourquoi, quand on va dans une école à l'élémentaire, on considère que c'est une opération qui va consister à aller, mais, mais, mais, mais, l'enseignant Je pense que ça aussi, il faut reconsidérer cette manière de faire. Parce qu'un inspecteur qui va avoir un instituteur va s'évaluer en principe. Il doit s'évaluer parce que, normalement, la commission d'examen à la commission devait la commission devait être précédée par une visite d'encadrement de formation de préparation et que donc quand on revient voir le candidat on revient pour s'évaluer toi, en tant que inspecteur. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut revoir cela. De la même manière, de la même manière, je suis de ceux qui pensent que mais mais mais le programme scolaire lui-même tant du point de vue de sa taille que du point de vue de son contenu doit être revu. C'est te temps plus vrai mais vraiment d'autant plus vrai qu'en 2020, quand la COVID est intervenue au Sénégal, et quand il a fallu que le système éducatif soit résilient, parmi les mesures qui ont été prises, pour une bonne reprise, il y a eu non seulement la réduction du nombre d'élèves, des effectifs dans les classes, ça aussi, ça nous renvoie au ratio dans les écoles, ce qui pose également une autre difficulté, mais non seulement on a réduit le nombre d'élèves dans les classes, mais mieux on est allé jusqu'à revoir le programme scolaire et ça a donné les résultats que ça a donné de bonnes de bonnes performances scolaires. Ça signifie qu'aujourd'hui plus que jamais se pose la question de la révision des curricula et ça également cette question-là nous avons eu croire que les autorités du ministère eux, auraient commencé à travailler sur cette question en snobant les organisations syndicales. Je pense que ça c'est une question qu'on abordera autrement ailleurs. Mais je dois rappeler qu'on ne peut pas imaginer mais travailler à refonte du programme scolaire sans y associer les organisations syndicales et autres acteurs de la société civile. On ne l'acceptera pas et on ne le permettra à personne. Mmh. Ils sont libres ces enseignants ben écoute, ils sont libres, je dois pour la vérité dire que bon, ils ont fait pour la plupart l'objet de, procé de procédures judiciaire. d'autres ont eu des libertés provisoires, d'autres sont encore sous les, sous les verrous parce que c'est une question de procédure et pour chacun, mmh. ça va dépendre des chefs d'inculpation, pourquoi on a été incarcéré. Donc c'est un peu des fortunes diverses, mmh. c'est des fortunes diverses, mais comme je l'ai dit, bon, euh, nous nous surveillons en tant que responsables syndicaux, mmh. mais je pense qu'à côté de ça également, les responsables politiques surveillent, n'est-ce pas, l'évolution des dossiers de leurs de leur camarades leur camarade politiques. D'accord, donc euh, est-ce que la grève va reprendre euh, dès la reprise Oui, moi je dois préciser quand même, pour grève grève-là que nous avons observé les 27, que nous devrions observer les 27 et 28, mmh. moi j'ai fait, fait le focus sur principalement des questions liées aux préoccupations des enseignants et de l'école sénégalaise. Mmh. J'ai dit oui, nous avons sur le principe dénoncé, mais les arrestations et appelé au, au respect des libertés individuelles. Mmh. Mais mieux que ça, nous sommes allés jusqu'à rappeler au gouvernement les fortes attentes des organisations syndicales et des enseignants. Et c'est pour moi ça qui doit retenir l'attention des autorités. Attention, nous allons vers la reprise le 12 prochain. Nous estimons au niveau de CELS que ces périodes de vacances doivent être mises à profit mais pour revenir sur les préoccupations que soulèvent les syndicats d'enseignants, nous avons au niveau de celles sur la question des décisionnaires fait des propositions concrètes qui sont consignées dans un document, dans un document de plaidoyer qui est sur la table du ministère de la Fonction publique et des autres institutions. Nous estimons qu'aujourd'hui plus que jamais c'est venu l'heure d'apporter des réponses précises à cette préoccupation des enseignants qui pour nous est urgente et profonde et d'ailleurs un caractère purement social. Mais au-delà de cela, la question des 5000 enseignants, la question des chargés de cours qui attendent non seulement les mises en position de stage, mais qui attendent également d'avoir la possibilité de pouvoir faire le mouvement, les mobilités au, courant de la, au niveau du mouvement national. Donc pour nous, ce sont des questions-là qui nous préoccupent plus d'un. Et c'est sur ces questions-là que dès la rentrée, nous nous ferons entendre. Si ces questions si question trouvent solution, on considérera que l'école pourrait retrouver sa stabilité. Mais si sur la question des décisionnaires, sur la question des 5000 enseignants, sur la question des chargés de cours, sur les questions mais des, des résiduels du ministère de l'Éducation nationale que j'ai évoqué, sur, sur l'ensemble de ces questions que nous avons énumérées, le gouvernement continue à garder le silence, à faire le dilatoire et à jouer au louvoiement mais les responsables syndicaux que nous sommes, en tout cas au niveau de CERS, nous avons pris la décision de nous y engager, de porter ces préoccupations, parce que c'est pour ça que nous avons été investis, c'est pour ça que les enseignants nous ont fait confiance, c'est pour ça qu'on nous a donné 26% de l'életariat des enseignants au 13, au 13 mars dernier. Mmh, D'accord. Euh, le programme de remplacement des abris provisoires a mis en rogne euh, chez Oumahan, le ministre. Euh, 6 000 abris devraient être remplacés en salle de classe. Euh, le programme a fait l'objet euh, d'une concurrence de marché public euh, subdivisée en quatre lots. et Chaque lot devait construire 1500 classes. Aujourd'hui, selon le ministre, moins de 800 classes ont été réceptionnées et il n'excluma euh, pas de résilier les contrats et, et, sé et sélectionner d'autres. Euh, votre analyse sur ces situations. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit la question des abris provisoires. Nous, nous avons à notre plan d'action, à notre préavis du 16 décembre dernier, expressément cité cette question comme un point de revendication. L'évaluation des programmes de résorption des abris provisoires. D'ailleurs, mieux, nous avons parlé de l'élargissement de la carte scolaire parce que pour nous, tous les enfants en âge d'aller à l'école où qu'ils se trouvent, doivent avoir la possibilité d'aller à l'école. Et pour cela, il faut élargir la carte scolaire. Nous ne sommes pas carrément figés pour dire que tous les abris doivent être éradiqués tout de suite. Parce que le pays évolue. Et quand on demande l'élargissement de la carte scolaire, naturellement, on aura un processus. Mais il reste clair que dans les principes, un abri doit être provisoire. Et le provisoire ne peut pas dépasser 5 ans, tout au plus. Et nous nous rendons compte à l'épreuve sur le terrain, que des abris, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple de Velengara, à Sinchung mmh. c'est des abris qui font plus de 15 ans. Ce ne sont plus des abris provisoires. Et ça, ça nous renvoie à la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, de comment ces entrepreneurs ont été retenus. C'est pour moi, en se posant cette question, le ministre, le ministre euh, euh, chef Omar Han, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais adresse une sorte de demande d'évaluation du programme. De ces manière, d'ailleurs doit être évalué 6 000 provisoires euh, qui devaient être éradiqués, pour combien de temps Qu'est-ce qui a été fait 800 Pour quel temps mm -hmm. Pourquoi cela Où sont passés les sous Où sont passés les entrepreneurs mm -hmm. Quelle est la part de chaque autorité mm -hmm. Que l'on soit IF, que l'on soit euh, euh, collectivité euh, départementale, territoriale, maire ou président du conseil départemental, que l'on soit ministre mais que l'on soit euh, euh, euh, directeur de la construction scolaire, quelle est la part de chaque autorité Le citoyen a besoin de comprendre, parce que c'est l'argent du contribuable qui a été investi en l'espèce. Donc il reste clair, et c'est ça qui va permettre d'améliorer le cadre d'études, d'améliorer donc les possibilités d'arriver à de bonnes performances scolaires. Mais ça... Également pour nous, ça doit être un impératif du gouvernement, ça doit passer comme une urgence parce que l'engagement, c'est de faire en sorte que nous ayons mais un, un environnement sain, propice, mais capable, attrayant, mais capable, j'allais dire, de permettre d'arriver à des performances scolaires. Au-delà au du simple fait que l'enseignant doit continuer à bénéficier mais de ce qu'on appelle une bonne perception de l'opinion. Mmh. Et selon vous, quelle est la, so la solution euh, pour éradiquer de façon définitive ces abris provisoires Il faut un engagement, il faut une volonté politique. Mmh. Ça c'est un. Il faut d'abord avoir, avoir la volonté politique. Il faut ensuite, au-delà de la volonté, mettre les moyens nécessaires. Mmh. Ça c'est deux. Mais la troisième chose, il faut arriver à faire un bon choix d'entrepreneur. Et en faisant le bon choix, mmh. c'est sur la base d'une planification. 6 000 abris pour deux ans, pour trois ans, ça dépend de la planification. Mais il faut également que le choix, pour ces lots 1, 2, 3 et 4, le choix se fasse sur la base de la réalité du terrain. Il faut, à mon avis, commencer par les zones les plus abritogènes. Il y a des académies où, je prends l'exemple de Seydou, où même l'inspection d'académie est sous abri provisoire. Donc pour nous, le choix doit également se faire sur cette base. Donc Au-delà de la volonté politique, de, de, de, de l'investissement conséquent, il faut dans la planification être sûr qu'on a fait le bon choix, on a choisi le nombre d'années et que dans le suivi, les écoles, les classes, les, les, les, les, les, on appelle, les points d'eau, les, les, les, les, les, les, les latrines soient réceptionnées à temps échu, à date échu. Si ce n'est pas le cas, si pour un entrepreneur, on devait livrer un an après, et qu'au-delà de un an, l'entrepreneur, on se rend compte qu'il n'avance pas, le gouvernement, l'État, j'allais dire, doit prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, c'est soit de sommer cet entrepreneur, soit alors purement et simplement de le contrat avec toutes les conséquences que ça va, que ça va nécessiter. Mmh. Voilà. D'accord. Euh, pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission encre et la Plume et nous recevons Amidou Dédou, le secrétaire général du CELS. Euh, le débat sur la surcharge euh, de programmes scolaires a été relancé dernièrement et une nouvelle doléance des apprenants euh, mais une vieille revendication euh, des syndicats euh, tels que le CELS et le gouvernement promet aujourd'hui de revoir ces programmes. Euh, N'est-ce pas un pas en avant oui, c'est un pas, pas. Même s'il y a un bémol, hein, dans, dans ce que nous constatons, il y a un bémol. Parce que quand on va jusqu'à voir des élèves, eux-mêmes, descendent dans la rue pour demander la révision du programme scolaire, tant du point de vue de sa taille que de son contenu, il y a quand même problème. Il y a quand même problème. Bon, mais ça c'est un autre niveau et c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Mais pour nous, la question elle reste, elle reste, elle reste constante. Aujourd'hui... Euh, ceux qui ont été à l'école il y a 10, 15, 20 ans, quand ils regardent les cahiers de leurs enfants, de nos progénitures, voient les mêmes choses. Mais après, en termes de finalité. Mais après, en termes, euh, en termes même de, de je vous dis, d'employabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que, au de cette école-là, nous avons comme produit fini? Ça pose problème. Mais mieux. Dans ce programme aujourd'hui qui est déroulé dans nos établissements, jusqu'où est-ce que la dimension la dimension sociale, la dimension sénégalo-sénégalaise est prise en compte Jusqu'où est-ce qu'on nous parle de Cheikh Amadou Bamba Jusqu'où est-ce que nous parle d'Elaj Maleksi Jusqu'où est-ce que nous parle de Mamli Mamoulaye, Abdoulaye Nias Je vous dis, jusqu'où est-ce que même la question d'Aline Sitoïdiata, de la John Latif Job qui sont évoqués ne le sont pas en fond donc, autant dire que dans cet cette ambitieux euh, euh, programme, mais mes mais, mais dérivisions de nos programmes scolaires, il faut que les gens s'arrêtent, tous les acteurs soient impliqués, qu'on ne fasse pas dans la précipitation, mais qu'on ne fasse pas également dans l'exclusion. Ça doit être non seulement inclusif, mais ça doit être, ça doit être également s'inscrit avec le temps que ça nécessite. J'ai entendu qu'il y a eu, je ne sais pas, hein, qu'il y a eu des consultations sur la question... En écartant d'autres acteurs de la société civile, parmi lesquels les syndicats d'enseignants, j'ai dit tout à l'heure, je considère que si c'est le cas, ce serait un précédent grave que nous n'allons pas accepter du tout. Parce que l'école appartient à tous les Sénégalais et cette école-là, nous y tenons beaucoup. Mmh. D'accord, euh, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, vous avez porté le combat sur la situation des enseignants décisionnaires, mais on en reparle, euh, qui vivent une certaine précarité. Euh, Qu'en est-il de leur situation Est-ce que les problèmes sont toujours d'actualité selon vous, n'est-il pas temps de supprimer euh, le titre d'enseignant décisionnaire et de les traiter euh, de la même façon avec les autres enseignants C'est ça l'idéal d'ailleurs, c'est ça l'idéal et c'est ça qui doit être fait. C'est ça qui va dénoter de ce pays où on parle d'équité. C'est ça qui va être un pays de justice, qui va montrer qu'on se soucie de ses citoyens. Mais mieux, quand il s'agit des enseignants, cette situation de précarité, d'angoisse permanente, n'est pas de nature à favoriser, mais une bonne performance de l'enseignant dans sa classe. Angoissé qu'il est. Il sait après 5, d'ici à, à 5, 10 ans, il va aller à la retraite. Mais ce qu'il attend pour la retraite n'est pas du tout, n'est pas du tout, n'est pas du tout reluisant. Mais est-ce que vous pensez que ce dernier peut être performant dans ce qu'il fait dans la classe Donc pour nous, ça devient un impératif catégorique. Et c'est pourquoi, euh, peut-être qu'on n'est on pas trop bien comme... Mais pour, pour nous... C'est le seul combat qui doit mobiliser les enseignants aujourd'hui. Mais vraiment, pour nous, c'est le seul combat qui doit mobiliser les syndicats d'enseignants aujourd'hui. Et ça, nous l'avons demandé depuis très longtemps au mouvement d'ensemble, de tous les syndicats d'enseignants, que la main dans la main, nous puissions faire bloc pour engager ce combat. Ce combat, il avait commencé à faire des pas. Mais je dois dire pour la vérité qu'à ce jour, il y a eu grabuge. Et cet arrêt, ce coup d'arrêt est lié au fait qu'il y aurait des incidences et qu'il va y avoir d'ailleurs des incidences financières, des impacts financiers sur la résolution. Quand on va demander la correction des décrets, quand on va demander à ce que ces enseignants puissent avoir la possibilité d'être nommés dans le corps des fonctionnaires, quand on va demander à ce que l'on prenne en compte l'année d'obtention du diplôme et non l'année de la signature, quand on va demander à l'avancement que l'enseignant puisse bénéficier des 40%, tout cela doit avoir un impact. Mais pour moi, le sacrifice consenti par ces enseignants, le rôle qu'ils jouent dans nos établissements, ce qui est attendu d'eux, mérite que le gouvernement du Sénégal fasse tous ses efforts financiers pour que cette question soit définitivement solutionnée. Étant entendu d'ailleurs que ça serait une question ponctuelle, qu'on de manière ponctuelle et qu'on avance à autre chose. Donc pour toutes ces raisons, je pense honnêtement que le jeu en, va, en vaut bien la chandelle et que de ce point de vue, le gouvernement doit travailler à trouver solution dans les meilleurs délais. Je me rends compte, je me rends compte qu'il y a, depuis quelque temps, nous sentons une sorte de délatoire, une sorte de louvement, une sorte d'aller-retour incessant. Et pour moi, s'il n'y a pas une évolution sérieuse de cette question-là, on ne pourrait pas retrouver la quiétude dans nos établissements, on ne pourrait pas avoir le calme qui est attendu, mais qui est fortement pourtant attendu de l'ensemble des acteurs du, du, de l'école sénégalaise. Euh, de manière générale, vos revendications restent les mêmes, euh, quelles sont-elles oui, en fait, c'est un peu hein, c'est un peu le, le, le, le leitmotiv, hein, ce que nous répétons assez souvent, la, la, le respect des accords. En fait, quand on dit souvent respect des accords, on a comme l'impression que nous faisons du surplace, que nous disons la même chose, que généralement, on ne dit pas vrai. Or, si je dois prendre référence aux accords du 26 février 2022, il y a la question de l'augmentation financière qui, en partie, a trouvé solution et je dois me féliciter qui a trouvé solution d'ailleurs même s'il reste l'échéance de janvier 2000, 2024 mais il y a également d'autres aspects du protocole qui n'ont pas du tout fait l'objet de mise en œuvre. les questions résiduelles du ministère de l'éducation la, de la, de, de nationale je l'ai dit tout à l'heure mais les questions des parcelles également le ministère de l'urbanisme avait promis mais de, de délivrer les dernières parcelles au syndicat d'enseignants de Denis Biram et de Ziguinchor le 31 décembre 2022. Depuis lors, on ne l'a pas revu. On ne l'a même pas entendu sur la question. Et c'est pourtant dans les accords dans les, les, les accords qui sont signés et qui ne sont pas respectés. Mais au-delà de ces questions-là, il y a la question des décisionnaires qui avaient commencé à connaître des avancées à la rencontre du 4 mars 2022. Et qu'est-ce qui bloque depuis lors Mais ce qui bloque... C'est que nous avons fait des propositions et ces propositions, puisque ces propositions ont des impacts financiers, il y a eu une sorte de blocage de net catégorique de la part des autorités qui disent qu'ils ne peuvent plus concentrer des efforts financiers pour des enseignants. Ce qui, pour moi, est une déclaration trop grave. Ce qui, pour moi, c'est un manque de reconnaissance de l'effort que fournissent ces enseignants et ces décisionnaires. Ce qui, pour moi, serait un coup, mais dur, pour notre système éducatif sénégalais, parce qu'en tant que syndicat, nous ne l'accepterons pas. En tant que syndicat, nous ne le négocierons pas. En tant que syndicat, nous allons pousser le gouvernement mais à trouver solution à cette question qui, pour nous, reste plus qu'urgente. D'accord. Euh, des enseignants détenant des, des classes spéciales, des classes double flux et multigrades euh, ne sont pas bien indemnisés. Euh, Qu'en est-il de leur sort actuellement Oui, ça me renvoie à la question des normes scolaires, des normes standards, des standards internationaux. En fait, normalement, dans notre pays, aujourd'hui, nous devons régler la question des abris provisoires. Nous devons régler la question des classes spéciales. Nous devons régler la question même du nombre d'élèves. Dans les classes, les effectifs, parce que les normes disent 45 élèves pour un enseignant. Les normes disent pas de classe spéciale. Il y a classe spéciale parce que il n'y a pas assez de disons de bâtisses, de de bâtiments. Il y a une classe spéciale parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants. S'il y avait assez d'enseignants, chaque enseignant aurait 45 élèves. Naturellement, l'impact, le premier impact, c'est que ça impacte, ça influe sur d'abord le quantum, le nombre de temps que l'on travaille, mais ça influe également sur la qualité du système, sur les performances. Donc pour nous, il faut trouver solution à cette question. Pour nous, il faut recruter assez d'enseignants, il faut construire assez d'écoles, mais il faut également que chaque enseignant puisse avoir le nombre requis d'élèves. Au-delà de, si ce n'est pas 45, mais que l'on puisse aller jusqu'à 50-60, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, vous avez des écoles qui sont, qui sont à plus de 100 élèves. Comment on peut avoir un enseignant qui travaille de manière beaucoup plus ponctuelle, sérieuse, tous les jours, en corrigeant, en faisant des modèles, en corrigeant, Mais non, on ne peut pas contrôler tous ces élèves-là. Et la conséquence, c'est que, bon, ça a un impact, ça sonne comme un coup de fouet mmh. sur le système éducatif lui-même qui aujourd'hui a besoin d'être regardé, regardé à nouveau. Mais avant cela, pourquoi pas ne pas bien indemniser l'enseignant Oui, ça aussi c'est une difficulté. Euh, je dois rappeler quand même que ces indemnités avaient fait pour les classes spéciales l'objet d'une discussion avec le ministère de l'Éducation nationale mais, mais, mais euh, particulièrement le ministre Mamadou Tala avait fait l'objet d'une discussion avec un accord qui a été signé Allant dans le sens de relever non seulement les indemnités liées aux examens euh, euh, scolaires, CFE, BFM, mais également relativement au taux qui doivent être appliqués aux enseignants qui tiennent des classes double flux, multigrades. Je dois rappeler d'ailleurs que ces enseignants perçoivent une indemnité, mais qui est payée annuellement, donc à la fin de l'école, après service, après service, service fait. Mmh. Donc pour nous, l'idée, oui, on l'a ébauchée l'année dernière avec une légère augmentation, mais ça ne suffit pas au regard de l'effort que les gens fournissent, mais au regard, au regard également des contraintes qui exigent une tenue d'une classe spéciale, fut-elle multigrade ou double, ou double flux. D'accord. Euh, c'est la fin déjà de cet entretien. Euh, votre dernier mot Oui, le dernier mot, c'est un appel pressant au gouvernement du Sénégal. Je le disais au cours de l'émission, je dois le rappeler avec force. Nous sommes à la période des vacances. Les ministères concernés, éducation nationale, urbanisme, fonction publique, chaque ministère concerné, le gouvernement du Sénégal, globalement, sait qu'il y a des préoccupations que les enseignants ont soulevées légitimement. Ces préoccupations ont été mentionnées, consignées dans un décret, ou du moins c dans un document, nous concernant, en tout cas nous le cesse, dans un document qu'on appelle un préavis de grève, dans lequel nous avons dit au gouvernement, attention, il y a telle difficulté pour l'école, telle autre difficulté, mais pour les enseignants, il y a telle, telle, telle difficulté. Et toutes les difficultés ont été clairement énumérées. Et qu'il faut apporter solution à ces problèmes qui sont soulevés. Je pense que ces vacances doivent servir, mais vraiment servir de temps de, de, de, de, de, de négociations au-delà de la négociation pour apporter des solutions aux réponses, pour apporter des réponses aux préoccupations que les enseignants posent je pense que il faut que l'on soit beaucoup plus regardant, beaucoup plus conséquent il faut que l'on se rende compte qu'en vérité, les problèmes sont là et que tant qu'on ne trouve pas solution on ne pourra pas recouvrer la quiétude dans nos établissements. Je l'ai dit beaucoup de fois dans l'émission parce que finalement, nous avons fini de négocier, nous avons fini de, de, de, de, de, disons de faire des concessions et je pense que c'est l'heure de la mise en œuvre de la part du gouvernement. Autrement, mais ils nous trouveront dans le chemin et on fera face en tant que responsables syndicaux. Vous allez partir en grève. Mais c'est clair, hein, c'est clair. Et je dois rappeler d'ailleurs que nous, au courant du... De ce, avant le, le 12, le G7 a prévu de se retrouver sur la question d'analyser, de nous structurer, mais d'aller dans le sens justement de peaufiner, de peaufiner euh, euh, en termes de perspective, quelles sont les actions que nous envisageons de mener au regard des préoccupations qui sont sur la table et qui n'ont jusque-là pas trouvé de solution comme nous l'attendions et comme nous continuons à l'exiger de la part du gouvernement du Sénégal. Mmh. D'accord. Merci beaucoup, Amidou Djejou, secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, le CELS. Euh, merci euh, d'avoir répondu à présent à notre invitation. Maître Adiao Diallo et à Bacher pour la mise en œuvre de cette émission et aux auditeurs qui nous suivaient depuis 9 heures. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.